Oh, bon bah du coup Sonic Mania c'est bien. Putain, je t'aime. C'est très beau. Voilà. Si vous vous rappelez, on était euh, ici. Attends, faut déjà que je me pas les touches. Oh non. <rire> Ça commence à me faire mal. <rire> ouais, ouais, non, ouais. Ah, il y a même à l'arrière, c'est drôle. Ah, parce qu'on va aller à l'arrière maintenant. Oh, c'est parti. On va réussir cette fois-ci. On va réussir. On va venir en arrière. Non, putain, quel con. Oh, c'est le boss numéro 1. Oulala, là là. dans le tout premier Sonic. Donc ça a l'air sympa à jouer. Ah, putain, maintenant il me suit. Telez au revoir c'était sympa Ouais Ah oh, le salaud Pète un câble Au oh, bah t'es. Attends même il y a l'annulation quand il se lève Oh c'est mignon <rire> Moi il m'a fait un gros doigt et Tess il a pu réussir Oh c'est des mini -posts. Oh, trop bien oh, c'est très mignon on empêche de faire des mini post comme ça tout mignon Waouh waouh Waouh, waouh, wow, mais attends, j'ai pas eu le temps. Bon, bah, j'ai gagné un truc, au moins. Ouais Ah, c'était un kamikaze. Allez, le manège. Putain, il m'a fait peur. Ah, ça sort le boss, là. Aïe, j'aurais pas dû commencer à faire ça. Ok, ok, ok, je vois, je vois. Okay. Ah mais putain mais c'est partout Oh la vache, vite récupère tous les rings Stealth, c'est le seul moyen pour que je survive encore. <rire> vite les autres rings Stealth Oh putain il me reste plus qu'un ring, là je suis vraiment dans la merde. Oh la vache. Bon ça va, là je peux facilement le tuer, merci Stealth. De toute façon Tess, j'ai toujours dit, t'étais mon amour. Oh putain Salaud, te pars pas facilement comme ça. Fou, je m'en fous, je t'enchaîne ici. Oh, Bien joué Tel Yeah Yeah, yeah Allez, on va tenter. Ah oh bah non, on a pas trop la flemme. On a pas le temps. Ouh Je vais prendre juste ça et je vais partir. Merci Wow <rire> oh. Ah ok, c'est euh... Non <rire> Ah, c'est avec le rubis euh, forme ça doit être ça. Le rubis fantôme, machin truc. Ah ouais, mais là, comment je fais, là Je suis les deux. Ah oui Putain on me dit pas même en même temps. Je découvre, moi. C'est beau, c'est magnifique. Mais on me dit pas où c'est. Wow, tu m'as fait peur. Putain. Bon, c'est pas grave. Bon, on t'a démonté un bras. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Peut-être l'attaquer. Ok, l'attaquer par là. Non, pas la pièce. Oh la vache, je suis foutu, moi. Allez, plus qu'un bras. C'est lequel qui a le chanjou D'accord. <rire> ça, ça veut dire trop doigt <rire> Bon, cette fois-ci, je vais faire Que des économies Je vais mettre ici Voilà Je vais faire comme le public Je vais faire Ouh Ouh Ouh <rire> Ok, ok Non, Pikman C'est pas moment de parler <rire> Ouf Ouf <rire> Voilà Allez Plus qu'un bras Voilà On joue la défense On joue la défense Yeah Boom Voilà pleure comme un gamin, Hickman. Oh, il faut s'échapper! <rire> Qu'est-ce que tu fous là, tu <rire> T'étais pas bolossé par le magicien avant? C'est la fin déjà Bon, oh, attends, je vais faire une réaction à la fin parce que bon. SONIC MEDIA, yeah. Yeah. Quoi c'est juste, euh, j'ai fait euh, les deux derniers niveaux vite fait euh... Ah putain <rire> Oui bonjour, bonsoir, euh, je suis le futur Voilà Donc là j'ai mon Super Sonic et du coup là je vais niquer niquer Neckman Oh le plot twist Oh le bâtard, je me disais bien pourquoi je l'avais pas eu lui. Oh le duel. Il a dégagé. Oh la vache. Ok je suis mort. Oh la vache c'est très très dur. Ah oh, le salaud. Eh hey, oh c'est pas sympa. Agression animale. Oh non putain. Oh c'est méga chou C'est que si vous voulez, le but c'est qu'il ne faut pas casper les RX parce que les rings diminue quand tu utilises le gros flash là. Enfin la vitesse supérieure pour le défoncer quoi. Du coup il faut jouer les rings et jouer contre les boss. Non Ah oh, putain Oh non Moi oh ah oh, je m'en fous, je le terminerai quand je le veux. Je l'avais niqué Mais je crois que j'ai trouvé la technique. Le but c'est de ne pas voler, c'est descendre, attendre que les rings viennent tout seuls, et ensuite attendre que l'ennemi vienne sur toi pour que tu sautes dessus. Ok, un de moi. Oui Oui Oui Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait Oh la vraie fin De toute façon... Euh tout le monde savait qu'il euh, allait avoir deux fins parce que euh, quand tu termines euh, le première, la première fois je, Sonic, il te dit try again. Et là, cette fois-ci, là c'est la version où j'ai tous les emeralds quoi. Parce que la première. Euh... Oh mon dieu, ça a explosé! Je suis mort! <rire> wow! Oh, trop bien la scénatique! Mais c'est pas resté longtemps! <rire> Putain, ils m'ont montré juste ça, tu sais, juste euh, Sonic qui entre dans un vortex et c'est tout, quoi. Ah bah putain, heureusement que je me suis fait chier à combattre le boss, hein. <musique>